Plus d'une personne sur cinq est menacée de pauvreté ou d'exclusion sociale dans l'Union européenne. Derrière ce chiffre, il y a des individus en souffrance. Cette réalité est insupportable. Face à ce constat, il est capital de pouvoir s'appuyer sur des régimes de revenus minimum robustes. C'est une mesure de justice sociale. Le Conseil a adopté sa recommandation sur le sujet. Il s'agit d'un instrument non contraignant pour les États membres. Monsieur le Commissaire, je vous appelle à présenter une directive sur le revenu minimum. Cette directive doit pouvoir assurer le niveau adéquat des revenus minimums dans chaque pays, pour que chacun puisse vivre dignement. Elle doit aussi coordonner nos approches pour renforcer les politiques de retour vers l'emploi. C'est notre responsabilité d'élus d'arriver à une Europe plus juste, qui promeut partout la dimension émancipatrice du travail, mais qui toujours accompagne ceux qui en ont le plus besoin.